Dans cette série, Comment mieux vivre avec ces émotions Je vous propose de répondre à une troisième question qui m'a été souvent posée c'est comment aujourd'hui euh, revenir vers une émotion plus positive quand, notamment, on est embarqué dans des réactions émotionnelles qui ne sont pas forcément bah, très positives pour, pour nous. Alors je, je vous rappelle que sur ma dernière vidéo, je vous expliquais justement comment accueillir ces émotions, qu'est-ce qu'elles nous permettent de détecter d'important et surtout de se réorienter vers justement quelque chose de plus satisfaisant. Donc je voudrais juste te rappeler que derrière toute frustration, il y a le germe d'une satisfaction plus élevée, c'est-à-dire qu'une frustra frustration cache évidemment c'est-à-dire qu'une frustration eh bien, cache une satisfaction plus élevée. Donc euh, si par exemple je me sens euh, triste, eh bien, probablement c'est que j'ai un besoin de relation. Si je me sens triste, un peu isolé, rejeté, euh, moi j'ai par exemple beaucoup euh, souffert d'un sentiment de rejet. Alors, ça ne veut pas dire que je l'étais, mais moi dans ma perception, eh bien, si les personnes ne me reconnaissaient pas selon mes propres critères, j'avais un peu l'impression de ne pas être important. Et donc du coup j'ai beaucoup retraduit en quelque sorte euh, des réactions, des propos, comme des choses qui définissaient que finalement j'avais n'avais pas beaucoup de valeur. Donc du coup je me suis souvent ressenti dans la solitude et comme en plus de ça j'avais peur de déranger, eh j'étais plutôt en mode retrait. Et du coup je me retrouvais souvent un peu isolé, un peu seul, alors j'ai appris à vivre tout seul mais euh, parfois je me sentais triste, euh, je me sentais euh, isolé, je me sentais un peu dans la solitude. Et le jour où j'ai réellement euh, pris en compte justement ces alertes, eh bien, ça m'a appris à grâce à ces alertes, me réorienter justement sur des solutions. Alors, comment j'ai fait ben, D'abord, j'ai découvert à quel point le sens de ces alertes émotionnelles était là pour me réindiquer. C'est un peu comme un, un voyant rouge, comme je le disais, qui, qui s'allume et du coup qui nous invite à remettre le focus au bon endroit. En l'occurrence, j'ai découvert que la, la, la tristesse, le sentiment d'isolement, eh bien révélait mon besoin de relation, mon besoin de communication, mon besoin d'échange. Mais c'est pas du tout la même chose que de passer le week-end seul en se disant je suis euh, évidemment un peu rejeté de tous, isolé ou quoi que ce soit, qu'en réalisant à quel point mon sentiment de solitude est juste un détecteur de mon besoin d'être en lien en fait et ça ça m'a énormément aidé dans ces années parce que du coup je me disais waouh wow! d'un coup je suis en train de ressentir le besoin que j'ai d'être en lien avec des gens ce qui n'a rien à voir avec le sentiment d'être seul tout d'un coup dans la colère je pouvais me sentir agacé parce qu'il y a des choses qui ne me collaient pas euh, des choses qui ne se passaient pas comme j'aurais voulu des injustices que je sentais et tout d'un coup je me disais mais waouh qu'est-ce que cette injustice vient du coup me chercher, en quoi elle vient me chercher pour justement retrouver un cadre de quelque chose qui, qui serait mieux pour moi et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir remettre en place euh, bah, quelque chose qui soit mieux pour moi si par exemple je me sens euh, agacé parce que je trouve que j'ai été injustement traité par l'administration ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu à un moment donné euh, des pertes financières énormes parce que, bah, pour des règles de, de, de, de convention, de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est clair, le monde est en train de changer, il y a des structures à mettre en place. Et si je veux tenir demain, bah, je peux toujours me plaindre du fait que les règles ne sont pas les bonnes, mais il y a un moment donné, il faut que je change de l'intérieur, il faut que je change de stratégie. Donc, parfois, je me suis senti aussi... Euh, agacé ou en colère parce que bah, j'ai euh, eu parfois manqué d'argent, j'ai eu parfois euh, manqué euh, de matériel, j'ai eu parfois manqué de moyens. Et là, à chaque fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça révèle chez moi qu'il faut que je transforme dans mon attitude pour ne plus justement, en arrivant à ces situations-là, qu'est-ce que je dois mettre en place pour retrouver une sécurité, on va dire économique, pour retrouver un cadre de fonctionnement qui fonctionne, pour retrouver des stratégies ou des technologies qui permettent demain de faire beaucoup mieux qu'hier, de ne plus avoir les problèmes que j'avais hier. Donc tout ça, ces moments de colère, moi, ils me ramènent toujours à quelles stratégie j'ai besoin de mettre en place pour pouvoir évoluer. Et puis enfin, les insécurités qu'on vit parfois, bah, c'est la même chose. Si je me sens insécure, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un risque. Il y a un risque de quoi euh, Alors, si c'est un risque de, de, de protection vis-à-vis -vis de moi, ben, c'est que j'ai besoin de mettre un cadre pour me protéger. J'ai besoin de contractualiser, on va dire, certaines choses si je sens qu'une relation professionnelle, par exemple, n'est pas forcément très sécurisante. Donc, la peur m'alerte, en quelque sorte, sur le cadre que j'ai besoin de mettre en place. Si ce cadre n'est pas respecté, ben, du coup, ça va me mettre en colère parce qu'il y a un, un problème probablement de, de perte. Donc vous voyez, c'est très intéressant de voir comment réorienter en fait son attention sur qu'est-ce qu'on cherche. Donc le point important, c'est qu'est-ce que ça révèle d'important et si cet important était satisfait, à quoi j'accéderais qu'est-ce qui serait véritablement nourri, pas sur le plan du résultat, mais sur le plan de la satisfaction personnelle, finalement, du système de valeurs que je vais nourrir. Et c'est ça qui donne vraiment de la puissance. Tu as un problème de temps, ok, qu'est-ce que ça te révèle d'important Tu as un problème d'argent, qu'est-ce que ça te révèle d'important Tu as un problème de relation, qu'est-ce que ça te révèle d'important Et cette importance, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre, de ressentir, de beaucoup plus positif. Et on va voir que reconnecter à la lumière, ça permet évidemment de mettre en place tout un système préconscient et inconscient de comportements, d'attitudes, qui vont m'aider à avancer vers cette lumière. Mais il faut absolument que je mette le focus sur ce que j'attends. Expérimentez ça, remettez l'action sur des solutions, et vous allez voir la puissance que ça peut générer dans votre vie. Merci encore pour votre présence, et puis on va continuer ensemble à travers des questions qui continue de nous faire évoluer justement sur mieux vivre justement avec ces émotions, parce que c'est vraiment un trésor incroyable, cette dimension émotionnelle. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.